Eh bien salut à tous, c'est Spinny, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de la saucisse Donc aujourd'hui je vais vous présenter en compagnie de la saucisse une euh, map add-on qui a été créée par euh, Nogard, je crois. Donc euh, j'essayerai de vous mettre en téléchargement la map, mais sinon euh, télécharger euh, MCP Master. Euh, C'est là où j'ai trouvé la map, tout simplement. Alors franchement, le... Euh, le créateur a fait un taf plutôt pas mal. Je vais euh, vous présenter euh, ce petit. Euh... Je sais plus parler. Bref, passons à la présentation de cette petite map add-on. Donc, euh, c'est pas mal. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Donc franchement, la map est, est plutôt pas mal. Euh, le créateur a, a construit un stade entier euh, de tennis de table. Alors, je ne pense pas que ça ressemble à ça réellement, euh, mais, euh, mais c'est plutôt bien fait. Si euh, on a même aussi un shop pour acheter les tickets. Alors par contre, je pense pas qu'on achète avec euh, de la bouffe, mais bon. Donc, euh, comme vous pouvez voir, euh, il a changé les épées en raquettes, et je trouve ça plutôt stylé comment il a représenté ça. Il a dû faire ça avec un pack de textures. Et il a aussi euh, représenté la balle de ping-pong avec euh, les œufs. Alors, pourquoi il y a des œufs par contre là, partout <rire> Alors, il y a aussi la bouffe qu'il a représentée, comme vous pouvez voir, hein, mais ça, je vais pas m'attarder là-dessus. Du coup, je vais vous montrer un petit gameplay de ce que donne le ping-pong sur Minecraft. Alors, le gameplay n'est pas super ouf, mais on va faire une petite partie avec la saucisse. Donc, euh, c'est parti. Donc, on va faire un petit match en 3 points, un petit match rapide pour vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est parti, je vais poser la petite balle. Que je peux pas poser parce qu'on est en aventure du coup. Ok, du coup c'est parti, je vais poser la petite balle. Et yeah. ya <rire> Voilà, c'est pas ouf, le gameplay je vous l'accorde, mais le but donc euh... du ping-pong euh... est d'envoyer... Mais qu'est-ce que tu fais, <rire> mais sérieusement Bon, bah ok. Bon, bah ouais, ça fait un 0 Donc euh, le but normalement c'est de mettre dans le out ici. Bon, on va faire... Euh... Ouais, c'est ça le but du jeu. Bon, on va faire genre que... Dès que tu envoies la balle chez l'adversaire, en gros, ça, tu marques un point. Et même si on fait out, au pire out, c'est les fautes. Hein y'a. Yeah. Je crois que ça fait un partout. Ouais. Enfin, je sais pas. <rire> bon, allez, c'est parti. Un partout. On va, faire, on va faire comme ça, même si les règles, c'est pas du tout ça du ping-pong. Ah, voilà. Je pense pas qu'au vrai tennis de table, on a le droit de monter sur la table. Hein. <rire> bon, bah de 1. Bah il y a 2-1. Bah, il manque plus que balle de manche pour moi. C'est parti. Bah, attends. <rire> Mais le jeu continue quoi qu'il arrive. C'est comme foot de rue. Yeah il <rire> wow, Tiens, prends sa fumée Bon, je crois que c'est devenu un peu n'importe quoi. <rire> du coup, on va arrêter là, non Ouais. Bon, sur ce, la vidéo touche à sa fin. C'était une petite vidéo courte pour euh, présenter ce ping-pong sur euh, MCPE. J'espère que ça vous aura plu. Donc, voilà le, ce que ça donne, le ping-pong sur MCPE. C'est peut-être pas ouf, mais au moins, je trouve ça euh, plutôt stylé. Euh, il a vraiment bien représenté euh, un vrai ping-pong sur Minecraft PE. Et ça, je trouve euh, qu'il a fait du bon taf. Euh, Nos gardes. Sur ce, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.